Pour faire des projets financés durablement, il faut un moteur d'échange durable. Il faut également que le projet soit fait avec un budget circulaire, c'est-à-dire annualisé, avec des valeurs économiques, environnementales et sociales, compensées pour faire des gains. Des gains pour l'ensemble du projet, pour chacun de ses participants, sans externalité négative. Voici un moteur d'échange durable. 15% de chaque vente est mis en réserve. 100 dollars d'achat, 85 dollars pour le vendeur, 15% mis en réserve. Le vendeur devient un acheteur qui a 85 dollars à dépenser, 85 dollars d'achat, 72,25 pour le vendeur, 12,75 mis en réserve. Toujours la même proportion, 15% dans la réserve. L'argent en circulation diminue, la réserve augmente. On est à quatre ventes, un tiers de l'argent est déjà en réserve, l'argent pour les achats diminue, achats, ventes et mise en réserve. On est à six ventes, plus de la moitié est déjà dans la réserve. C'est inéluctable, l'argent passe du marché à la réserve. Cette vente, près de deux tiers sont dans la réserve. L'argent en circulation devient plus rare, mais ça continue. L'argent s'accumule dans la réserve, au fur et à mesure, achats ou ventes, Selon le point de vue sur la transaction. C'est systématique. l'argent pour les achats est épuisé jusqu'au dernier cent en passant dans la réserve. Quel que soit le taux de prélèvement, 15%, 10%, 5% le résultat est le même. C'est seulement le nombre de transactions qui change. En remettant l'argent de la réserve en circulation, le moteur fonctionne durablement. Les prélèvements le refont passer dans la réserve. L'argent est remis en circulation en puisant dans la réserve. Le prélèvement sur les ventes le renvoie dans la réserve. C'est cyclique. C'est autant de fois qu'on veut, durablement. Pour que le moteur tourne plus régulièrement, on prend l'argent dans la réserve pour le mettre en circulation sans attendre qu'il soit totalement épuisé pour faire les achats. On vient de voir le moteur d'échange durable, un pourcentage sur chaque vente pour mise en réserve et retour périodique au point de départ on va rappeler les ingrédients indispensables d'un budget circulaire, un budget par projet, avec tous ses participants, un budget annualisé, un budget avec des valeurs économiques, environnementales et sociales, un budget systématiquement compensé pour faire des gains, des gains pour l'ensemble du projet, pour chacun des participants, sans externalité négative. Chacun retrouve périodiquement la quantité initiale du moyen d'échange, et la quantité de l'environnement s'améliore cycle après cycle. Ce qui est nouveau, c'est qu'on peut faire les projets à l'échelle du moteur d'échange durable. La taxe de vente est à l'échelle du pays. On peut faire un projet de revenu de base ou tout autre projet de société. Le montant nécessaire pour amorcer le moteur d'échange durable peut provenir de diverses sources. Assouplissement quantitatif de la Banque centrale, réduction de coûts sur le budget de la santé, dons provenant des entreprises, autofinancement individuel, etc. Un mélange de ces options est possible, et même souhaitable. Le financement initial n'a pas de lien avec le moteur de financement durable. La garantie de fonctionnement durable est fournie par le moteur d'échange durable, et pas par son financement initial. Si tout est déjà en place pour le faire immédiatement au niveau d'un pays, c'est moins évident aux autres échelles de gouvernance. Les fuites sans compensation arrêtent le projet. Un financement initial sans financement durable du fonctionnement arrête également le projet. Aux diverses échelles de gouvernance, le budget du projet doit être parfaitement circulaire et le moyen d'échange sans fuite dans le reste de l'économie. A bientôt dans d'autres vidéos.